FDC que de connection TV Sénégal Nous Polda studio frère comme nous toujours le hip hop c'est l'entrepreneuriat parce que majeure partie les rappeurs comme nous c'est des gens qui peut-être musique les té micro mais le rap c'est de l'entrepreneuriat. Comme chaque fois que je l'ai dit, il faut bien oser, il faut bien oser, il faut investir euh, qui, euh, dans le milieu euh, hip-hop. Euh, pour moi, euh, le hip-hop entrepreneurial, entreprise, c'est de gérer du monde. Donc, il faut investir dans le hip-hop. En plus, monde, il faut que les partenaires comme nous l'avons dit, parce que majeure partie des disques, euh, L'Europe, de manque des investisseurs comme sponsoring. Donc, nous manque investir euh, hip-hop. Hein? Parce que jeunes ici fini au niveau de la studio fini au niveau de la maïo au de maïo au fini. au niveau de la nous avons fait un peu de ni pour nous. Nous avons temps nous. avons fait un peu de nous. Nous avons fait un de nous. avons fait un peu nous avons des matériels de dernière comme nous avons des techniciens qui nous nous nous comme nous comme le matériel de dernière Nous avons fait de telle sorte que la musique est au top. Nous avons de de la musique. Nous de de que Nous Nous de euh, TV Sénégal TV Sénégal hein? Connection, TV Sénégal euh, TV Sénégal, autant pour moi. Alors, je remercie vraiment l'initiative euh, de Vraiment, euh, spectateur, bon, moi, je spectateur, Sénégal. ingénieur de son studio, Maïa euh, Djao, donc, nous avons un de en général. Donc, un mec qui Alors, je je suis un mec qui Je suis vraiment, télé Je suis un un Je suis un de Je de piano, de guitare. Donc, euh, aussi, euh, voilà, j'ai déjà été à Dakar, j'ai déjà été à depuis le Ramanten. Nous sommes dans la sous-région africaine. Donc, j'ai été à ingénieurs de son et au Ils sont un peu partout dans le monde. Donc, vraiment, merci beaucoup. Téléguise, vraiment, c'est ça. OK donc présentation de l'air. expérience qui est limité Donc si vous musique. si général. expérience que vous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 je veux dire que je veux dire que dire dire que moteur de développement je veux je veux je suis un homme solo. Donc, je suis un homme solo. Donc, je suis un homme solo. Donc, l'expérience euh, euh, que je suis à mon côté, vraiment, j'ai vu que hip-hop, musique, c'est capital pour le développement de l'homme, pour développement de l'homme, pour le développement de l'homme et euh, du continent. Au niveau de Kolda, Tamit, en tant qu'ingénieur de son, je suis un homme qui a musique de Kolda c'est musique comme côté jeune. tendance Disons que tendance est n'y n'y Mais n'y n'y n'y n'y comme la musique. musique Déjà, comme il y a des gens qui ont des gens, des gens qui ont des gens, des qui ont des parce que de je musique. Donc <truisez> parce que j'ai mis de musique, donc musique hip-hop, nous, afro donc euh, voilà, tous ces gens d'esprit, en tout cas, nous, mais tous ces gens, c'est hip hop naturel, c'est un peu c'est vraiment important mais en même temps, tu as un ingénieur de son, mais en même temps, je crois que je suis un instrumentiste là, instrumentiste là, euh, bon artiste là, comment on peut parce que artiste ça, ça se définit juste comme quelqu'un qui en est Donc euh, voilà, fille, je ne je suis pas sur la scène, mais je suis à l'ombre. Donc le plus important pour moi, c'est de l'accompagner, le plus important pour moi, c'est de m'activer. Donc artiste là, c'est vrai, ingénieur de son, artiste là nous artistes le euh, voilà OK mais euh, est-ce que y avons une classe entre euh, les jeunes parce que nous avons rap periodu est-ce que <t povo thesis> ben, classe, euh, ouais, alors, euh, y avons une classe classe non réalité alors, parce que je fais quand même je fais quand même beaucoup de beaucoup de sons de hip hop j'accueille beaucoup d'artistes à artistes de l'île donc euh, les masses de l'eau, sont comme un peu finies les musiciens finissent un peu d'accord à qui est parce que alors ça que mais un music clash une Musique clash parce que euh, bon il bon c'est positif euh, c'est négatif et puis euh, choc, culturel, choc générationnel. Moi, génération musique musique de toujours. mais choc. Euh, des fois C'est comme entre Dom, Adam et Dom, Adam. Mais est-ce que il euh, y pour ou bien contre, comme euh, tendance? Est-ce que en tant que il euh, Uh, dans les qui contre entre les conflits. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis dans le suis dans, dans le euh, mm. uh, uh, là, Adnabido, hey. Mais, e <Loopwright1> de nous de, c'est négatif négatif du côté Bobo moi finir riches Bobo mais ce qu'est né d'affluera indi aï y comprendre donc contenu Bobo donc encourager ce musée parce que à la musique, la fête continue faire riche comprendre Donc, le message vous qui côté donc, nous comprenons une différence. Nous connaissons le richesse. Nous connaissons le positif. Mais nous sommes divisés. Donc, nous sommes responsables, par exemple, de nous faire des Mais si nous débloquons un peu le texte, nous pouvons proposer que nous nous réfléchissons. Parce que nous sommes un genre Nous avons un petit Mais c'est pour arranger aussi. Nous sommes divisés. Comme ça. Euh, mon objectif musical, il y a une identités, une identités vraiment une vraiment qui de canal, en tout cas, il est Donc il faut qu'on comprenne, notre identité, comprendre notre diversité pour en tirer le bénéfice de la musique Donc, comme nous la musique de a fait que nous avons fait que nous avons fait que développement. donc musique que la musique de nous que nous que que nous de la quand on parle de hip-hop, Dog Dream. Donc, j'ai vu sur ton écran d'ordinateur Snoop Dog Dog. Donc, ça veut dire que tu es puriste hip-hop ou bien Comme ne pas tu es non. Comme Daniel mon cadre je voulais que le cadre de dans uh, man, uh, que, uh, voilà, Je salue de passage uh, tous, les, tous les ténors du Hip-Hop que je hop rencontrer. Voilà, parce que moi j'ai commencé d'abord par, le, par le Hip hop, vraiment. Voilà, parce que avec mes frères, j'ai partagé la scène. donc j'ai partagé la scène. al Daraji, Piffas, Jan Tibi. Donc, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, les ont toujours est référence. Donc nous, nous c'est des, des références, et des donneurs du Hip-Hop. Donc, Sénégal, nous sommes tous les Dans qui gens, il y Donc, euh, respect pour ces, pour ces personnes. Nous avons nous avons Donc, nous avons le cycle vraiment le Donc, nous avons sont les précurseurs, nous avons Nous avons été de hip nous sommes États-Unis, nous Donc, Chinois, voilà. nous unis nous sommes des États-Unis, OK, il y a une guitare. Donc, on a a des a Comme on a a des la a programmation. Peut-être avec une guitare. On une Wow. OK, alors... Euh...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 fil de passage tous les gars y ont hip hop ils aiment voix, voir instruments mais qu'est-ce qu'on a besoin d'instruments donc pour enrichir sa musique donc il donc euh, parce que faut maintenant euh, si nous révolutionner plus musique b, côté à fan il faut les euh, musiciens le vocalistes instrument Donc, histoires, les histoires, bon. je vais <programmer> C'est un peu plus tard. un peu plus